Bonjour à tous, je suis là, j'espère que vous allez bien, euh, j'ai déjà préparé le, la table. Aujourd'hui, je vous montre la recette des muffins, bananes, choco et pommes épices que je vous ai fait goûter en début de semaine et que je vais vous refaire goûter demain, jeudi, vendredi et samedi de cette semaine. Si vous avez la chance de venir faire une séance au centre, si ce n'est pas le cas, bah dépêchez-vous vite de prendre rendez-vous pour votre séance. Alors de quoi j'ai besoin vous allez voir c'est hyper facile euh, bon les petits marrons ils étaient là mais on va pas utiliser ça on va utiliser donc évidemment de l'eau du son d'avoine bio du shake boisson nutritionnelle euh, avec lequel je fais les smoothies d'habitude donc là c'est crème de banane à côté pomme épice. et ça c'est du pro select vin c'est un spécial protéiné à la vanille vous pouvez faire ça aussi avec le PDM ou le mélange pour boisson protéinée ici on est sur du chocolat noir à 92% que je suis allé chercher chez Agnès Signoret, rue de Strasbourg. C'est notre chocolatier partenaire, celui avec lequel vous avez mangé les euh, papillotes à Noël. Et puis là, euh, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si, c'est bon, j'ai une banane, une pomme, deux œufs. Je vais avoir un œuf par préparation, de la muscade et de, de, du piment d'Espelette, puisque je n'ai pas retrouvé mon euh, pot d'épices. Euh, voilà, je mes mets ici, c'est un peu plus sympa. Donc j'ai déjà préparé la banane coupée euh, Aujourd'hui je vous fais euh, qu'une seule des deux recettes puisque l'autre c'est exactement pareil vous allez voir Et j'ai déjà pré-découpé le chocolat Alors Vous êtes prêts Hop, voilà, Je vais me zoome ici, on y va J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés Donc vous allez voir, mes mains et mes bras, attention, magie c'est parti Regardez c'est hyper rapide, hyper facile Alors je vais mettre la musique un peu plus fort, pour en essayant que ça couvre un peu le bruit du blender, puisque euh, c'est pas hyper agréable. Vous allez voir, ça va aller très vite. Hop Alors, une cuillère de son d'avoine. Je vais démarrer mon blender. Hop J'en ai mis partout. Deux cuillères de shake à la banane. Hop, une deuxième. Hop, mon formule 1 ou mon de 20 à la vanille. Normalement c'est une dose, mais hop, voilà, je vais en mettre un peu. Donc c'est une cuillère à soupe, hein, vous prenez toujours le même modèle à chaque fois. Voilà. Voilà, donc c'est en train de mixer. Voilà, l'œuf et ça va faire quelque chose d'assez lisse. Je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce que ça vous donne Ça vous donne une crème assez lisse. Et je vais euh, vous montrer rapidement. Hop, voilà. Hop. D'accord, donc c'est assez lisse, même avec le, le son d'avoine. Bon, j'en ai mis un peu de partout, mais c'est pas très grave. Et après, bah, c'est quasiment fini. Puisque vous allez simplement prendre vos morceaux de banane coupées et les mettre dans la préparation. Hop. Alors là, vous remuez juste avec la cuillère. Hop, pour ne pas mixer les bananes. Hop, on va chercher bien au fond. Alors, si vous vous faites des muffins un petit peu gros, bah, vous prenez des, des moules assez, assez grands. Si vous décidez, euh, comme moi, bah, de vous faire goûter, de faire des muffins en dégustation, vous prenez des petits moules en silicone, par exemple, comme cela. Hop. Donc là, j'ai préparé avec les morceaux de banane. Et je vais commencer à les mouler. Ah, je vais me prendre une petite marise quand même, ça, ça, ça peut être pratique. Eh hum, hum, hum, hum. ben, j'en ai pas. Allez, ben, écoute, ça sera pas la galère, n'est-ce pas Hop Voilà. Tac Voilà. Donc, petite cuillère à café. Alors, je vais remplir qu'à moitié, puisqu'après, je vais mettre les petits... Euh, les petits chunks de chocolat, donc c'est des carreaux coupés en deux, hein, tout simplement. Hop Alors vous allez voir, le, le plus long dans cette recette, c'est ça, c'est moulé. Puisque moi, je vous fais plein de petits muffins. Si vous, vous choisissez de faire des gros muffins, ça sera beaucoup plus rapide. Hop, Hop bah tiens, le chat passe au passage. Super, génial. Donc vous remplissez les moules euh, qu'à moitié. Si vous avez des questions euh, posées dans le live, alors je ne vais pas y répondre en même temps parce que je ne peux pas regarder la caméra. Mais euh, je vous répondrai après euh, en commentaire. Hop. Donc vous avez vu, c'est quand même méga rapide. Moi, ce que je vous conseille, c'est euh, d'en préparer, euh, allez, on va dire 5 ou 6. D'accord C'est à peu près la même dose. Avec une dose comme ça, euh, ça va dépendre un petit peu de... Vous préparer, préparez, ou ouais, vous préparer. Là, j'en ai fait à peu près... Je vais en faire à peu près 12. Hop, on va poser ça là. Aïe. Euh, hop, et on va mettre ça. Alors, hop. hop. Je vais faire comme ça, je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Donc moi, j'ai choisi volontairement du chocolat à 92% pour avoir un côté euh, chocolat puissant et puis pour diminuer la quantité de, de sucre donc la préparation Formula One plus euh, mélange protéiné ou Pro Select 20 c'est déjà il euh, y a déjà du sucre dedans il y a un certain nombre de choses il y a euh, des glucides complexes et simples des lipides c'est-à-dire des graisses en quantité optimale les gros celui-là des protéines, bien évidemment, puisque en général, quand on achète des produits ou quand on les fait, on met souvent de la farine, du beurre, du sucre et un peu d'œuf. Donc là, la protéine, il y en a déjà dedans, de la protéine de, de soja, mais aussi de la protéine dans l'œuf qu'on a ajouté pour lier la pâte. Tiens, où est-ce qu'il en manque Eh bien, il y en aura un peu plus ici, ce sera la surprise. Hop Et on va terminer de mouler nos muffins Hop. Ouais. et alors j'ai fait la recette depuis dimanche bon dimanche je l'ai faite avec ma fille là je l'ai faite avec vous et en fait je viens de me rendre compte d'un truc méga important que j'ai oublié de vous dire donc là, on va dire que ces muffins seront pour moi. Et moi, je vais vous en faire une autre fournée derrière. Et j'ai complètement oublié de mettre la levure. <rire> Génial. Alors, ça va donner euh, des gros pâtés. Euh, D'ailleurs, à propos, ça me fait penser que... que vous fassiez euh, cette pâte euh, en muffins ou pas. De toute manière, il faudra mettre de la levure pour que ça lève. Et il faudra euh, les mettre au four comme ça pendant 20 minutes à 180 degrés mais vous pouvez utiliser cette pâte pour faire euh, des pancakes par exemple alors il faudra pas mettre le chocolat et la banane dedans il faudra euh, il faudra donc cuire la pâte lisse et ensuite bah, vous mettez ce que vous voulez une, une fois dans votre assiette donc vous voyez, hop, moi j'ai quasiment terminé Hop et c'est tout bon pour vous donc, je rappelle que là-dedans, il y a des glucides, des lipides, des protéines, 11 vitamines et 12 minéraux. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose euh, d'ultra nutritionnel que vous pouvez utiliser pour votre petit-déj, pour votre goûter. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis ensuite, il suffit de les enfourner. Ce que je ne ferai pas ce soir, puisque... J'ai oublié de mettre la poudre à lever et que je vais le faire, je vais les démouler, et je vais tout remettre dedans, je vais remettre de la levure chimique, et euh, comme ça, ça pourra avoir quelque chose de correct. Mais voilà, globalement, comment ça se passe. Si vous avez vu, c'est quand même hyper rapide, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, peut-être entre 5 et 10 minutes. Et pour les pommes épices, et ben, ce sera exactement la même chose, vous allez mettre deux doses de shake euh, Formula One pommes épices, une dose de Pro Select 20 ou de mélange pour boisson protéinée, une dose, donc moi je prends une cuillère à soupe, de son d'avoine, à peu près 15 centilitres d'eau, trois euh, quarts de pomme à peu près, des épices, n'oubliez pas la poudre euh, à lever, c'est-à-dire la levure euh, chimique, et vous mettez tout ça dans votre blender. Autre solution, vous faites la même chose mais vous ne mettez pas la pomme tout de suite, vous la mettez pareil en petits morceaux. Comme, euh, vous avez, euh, comme vous avez vu ici avec la banane et les chocolats. Et ensuite, vous enfournez au four 20 minutes. Voilà, c'était cette petite recette rapide presque à 100% réussie. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez la refaire. Surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à ciao ciao. Et rappelez-vous, il n'y a qu'une seule grande règle. Plus d'intensité, plus de résultats. Bye